Aussi. Ce besoin d'exister, d'exister, c'est mon territoire, c'est ma partie. Tu ne vas pas y toucher, etc. Tout à l'heure, lorsque je parlais de rôle modèle, d'espoir, d'avenir, alors je suis, mais, mais 100 d'accord avec une fermeté. Mais dans le même temps, il faut travailler sur ces quartiers qui sont désœuvrés. Il y a, regardez, pour certains, ce sont des quartiers qui sont pour certains des quartiers dortoirs, il faut ramener de la vie, il faudrait y, y ramener de la culture, il faudrait y ramener un espoir. Faudrait... C'est plus que simplement de leur dire on va en prison. Je vais vous dire. Euh, Pardon, pour... mais la politique de la ville, ça a existé à un hein, moment. Oui, les avec. Investissements, oui, les oui, investissements. Oui, avec Jean-Louis. Oui, oui, oui, oui, oui, Jean on oui, parlait oui, de Poissy, oui, par oui, exemple, la semaine Jean... dernière, là, avec absolument, ces jeunes qui s'attaquaient au Poissy. Vous avez un quartier entier à Poissy qui a été totalement rénové refait, mais avec pas des, seulement pas seulement Pas seulement de l'immobilier. Vous avez raison avec Jean-Louis Borloo qui a fait un formidable Aussi, travail, pas sûr. seulement d'immobilier. Nous avions, nous étions un certain nombre à faire des propositions pour, que, pour ramener, non pas reprendre simplement, et il faut faire reprendre l'immobilier, mais, mais ramener de l'économie, ramener du travail, ramener de la culture.